Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans la partie de grammaire. Vous avez donc trois activités à faire les phrases interrogatives, deuxième activité les phrases exclamatives et enfin les formes affirmatives et négatives. Restez s'il vous plaît connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir une idée sur ces trois leçons. Alors je parle des élèves de CO2, les autres élèves qui veulent tout simplement comprendre. On va commencer par la le grammaire, les phrases interrogatives. Prenez votre manuel, là en haut, ouvrez la page 45 et le la section 2, ce que je dois savoir, ce que je dois retenir. J'explique maintenant les activités proposées. Pour les phrases interrogatives, page 8, page, je crois, c'est 20, oui. La partie des activités, oui, la partie des activités, cahier d'activité page 20. Les phrases interrogatives, vous avez ici pas mal d'activités, pas mal exercices pour comprendre bien la leçon et préparer le contrôle comme il faut. Je souligne les phrases interrogatives et nous demande tout simplement de souligner, c'est-à-dire tout simplement de faire la différence entre les quatre types de phrases. Je parle ici des phrases interrogatives, il faut faire attention. Alors, euh, relie la phrase déclarative à la forme interrogative qui convient. Si vous voyez bien sûr à gauche, c'est pas comme à droite. À gauche, ce sont des phrases déclaratives qui commencent par un point, ah, qui commencent par une image, par un point, je m'excuse. Je... Et l'autre qui se termine par point d'interrogation, puisque ce sont des phrases interrogatives. Et Il nous et demande tout simplement de relier la phrase déclarative à la forme interrogative qui convient. La prochaine vidéo, vous aurez la correction. Et aussi, entoure ce qui te permet de reconnaître les phrases interrogatives. C'est vraiment un jeu d'enfant. Il y a des mots, il y a des expressions, il y a des ponctuations qui sont vraiment très claires. Voilà, qui nous aident à reconnaître facilement voilà, les phrases interrogatives. Voilà, écris les questions qui correspondent aux réponses unies. C'est un peu difficile, oui, je sais que c'est un peu difficile, mais attendez, la prochaine vidéo sera donc la correction. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre cette activité. Voilà, un peu de réflexion. Écris les questions. Oui, il nous demande d'écrire les questions qui correspondent, voilà, qui sont convenables avec les réponses. soulignées. où sont les réponses À 20h, ma grand-mère, au marché, un dessert, Et excellent, un pas manger. Non, non, trop vite, non, non, je crois que c'est un peu difficile par la plupart, la plupart des élèves. Heureusement, je suis là. La prochaine vidéo, la prochaine vidéo, vous aurez donc la correction. On passe à autre chose, ne vous embêtez pas, ne vous embêtez pas. On en parle, je vais souffrir. Mais concentrez-vous, ce qui est plus important, ce sont la leçon pour bien comprendre la leçon et aussi euh, faire euh, effectuer des exercices, des activités facilement et préparer le contrôle comme il le faut. D'accord On passe maintenant des phrases exclamatives. exclamations. Alors je suis déjà... Alors je sais déjà que vous êtes euh, vraiment intelligent, que vous êtes vraiment combattant et combattante, bon joueur et bon joueuse, que vous aimez bien sûr euh, améliorer votre langue française et tout comprendre, hein, toutes les activités ici proposées, oui. Alors la phrase exclamative, c'est la page croisée, voilà, c'est 34. Oui, la page 34, mon cahier d'activité. Mais avant de faire les exercices, il vaut mieux de réviser et les, la, la règle. Il y a le livre, votre livre, euh, l'arbre bonbon. Ouvrez le livre, ouvrez le manuel à la page 61. N'oublie pas ça, ce que je dois savoir, ce que je dois retenir. Ce sont des règles qu'il faut réviser, voilà. Et alors, la phrase exclamative, c'est comme l'exemple de les phrases interrogatives. La phrase exclamative, c'est comme l'exemple de les phrases interrogatives, puisque ce sont des types de phrases. C'est la même chose. Elle vous demande tout simplement de souligner seulement les phrases exclamatives, c'est une sorte de réchauffement pour les bons joueurs et les bonnes joueuses. Je parle ici des élèves qui sont combattants, des élèves qui sont vraiment combattants et les filles aussi combattantes qui veulent tout simplement faire leur mieux pour comprendre, pour comprendre, voilà. Alors, souligner seulement les phrases exclamatisées, exclamatisées, seulement. Hein? C'est vraiment facile. Relier, ça, ce que j'aime beaucoup, relier, mes chers élèves, relier la phrase aux sentiments exprimés. Il y a joie, colère, surprise, peur. Répète avec moi. Joie, colère, surprise, peur. Ce sont des... ce sont, Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs types de sentiments. Mais... Il nous demande tout simplement ces quatre Joie, colère, surprise, peur Il y a des expressions Ou des phrases Chic, j'ai une bonne note Au secours, une énorme araignée Au secours, une énorme araignée Comme si a grandi. Car à toi, si tu as continué Si tu continues pas C'est génial, on a encore gagné C'est beaucoup trop J'ai le vertige Chic, j'ai une bonne note Secours et le normal comme tu as grandi, car toi, si tu continues, c'est génial. On a encore gagné, c'est beaucoup trop gros. J'ai le vertu. Voilà, je lis tout simplement ces expressions par euh, ça fait neutre. Je n'exprime pas, par exemple, oui, et donc la joie, colère, surprise, peur. Mais la prochaine vidéo. Vous, je vous donne la correction de ces activités. Vous allez tout simplement comprendre tout. Alors, choisis le point qui est convenable. Voilà, choisir le point qui, qui convient pour compléter la phrase. Euh, soit point d'interrogation ou point d'exclamation. C'est-à-dire, choisis le point convenable. Est-ce que ces enfants sont envicants? Que ces enfants sont envicants? Comme ce garçon est poli, ce garçon est-il poli? Est-ce que tu es attentif en classe? Alors dans dans les cercles, ils vont mettre soit point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. La première c'est le point d'interrogation, la deuxième point d'exclamation. Il y a la phrase interrogative et exclamation. Transforme les phrases suivantes en phrases exclamatives. Tu peux commencer par comme, quel ou N'oublie pas que quand on le que », ce sont des mots exclamatifs. De Farid est pénible à la récréation. On dit euh, par exemple, par exemple, quand Farid est pénible à la récréation, quand Farid est pénible à la récréation. N'oublie pas de mettre point d'exclamation. C'est la même chose pour elle. Elle triche souvent. Elle embête les filles. C'est un enfant bagarreur. 5. Pour chaque situation proposée, écris une phrase exclamative. Voilà, pour chaque situation de communication. Ta grand-mère t'offre un cadeau. Qu'est-ce que ça va dire Merci beaucoup, Marie, mamie. C'est vraiment très intéressant pour la plupart des élèves. Ton ami s'apprête à traverser la rue euh, qu'une voiture arrive. Qu'est-ce que ça va dire Ton petit frère a perdu ton jouet préféré. Qu'est-ce que ça va dire Tu exprimes un sentiment. Tu visites une grotte très sombre, très noire. Tu viens de voir un spectacle du cirque. Voilà. Il y a la joie, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur. Il y a la joie, la colère, la surprise ou la peur, aussi la tristesse. Alors ton ami s'apprête à traverser la rue alors qu'une voiture arrive. Qu'est-ce qu'il ça va écrire par exemple comme expression C'est la même chose pour les autres. Mmh alors, il nous reste maintenant les formes affirmatives et négatives. N'oublie pas qu'il y a quatre types de phrases. Déclaratives, interrogatives, exclamatives, impératives. Et aussi les formes. Les formes de la phrase. Par exemple, affirmatives ou négatives. Alors, on va dire que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Alors, allons-y. Les formes affirmatives et négatives. Grammaire. Les formes affirmatives et négatives. Je recopie les phrases dans le tableau. Je vois les phrases à la forme affirmative et les phrases à la forme négative. Il faut faire attention entre ces deux types de phrases. Les phrases à la forme affirmative, c'est pas comme les phrases à la forme négative. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, je vous laisse réfléchir. Euh, Réponds aux questions par une phrase à la forme affirmative pouvez à la forme négative. Mmh. Par exemple, est-ce que cette personne est fatiguée On dit oui, cette personne est fatiguée. Non, cette personne n'est pas fatiguée. Comme exemple, c'est la même chose pour porter un sac lourd. Est-ce que tu vas l'aider toute la journée Complète les phrases à la forme négative par ne pas. Ce sont des mots négatifs. Et n'apostrophe plus, ne jamais, ne guerre. Alors, je dois choisir exactement le, le type, je parle ici du type, le type de, du mot qui exprime la négation. Soit ne pas, soit ne plus, soit ne jamais, soit ne guerre. Je dois faire attention. Et complète des phrases à la forme affirmative par déjà quelqu'un, quelque chose ou encore. Par exemple, qui le contraire de plus Je n'ai plus sommeil. Est-ce que c'est déjà quelqu'un ou quelque chose encore Par exemple, je ne suis pas encore réveillé. Je n'ai rien entendu cogner contre ma porte. Il n'y avait personne dans le couloir. Bon, puisque vous terminez cette vidéo, je vous donne la correction à la prochaine. D'accord? Dans la prochaine vidéo, oui, vous aurez donc la correction. Mais vous travaillez, vous révisez votre leçon. N'oubliez pas, on a aussi conjugaison et orthographe. D'accord? Au revoir, à la prochaine.